Bonjour à tous, Donc, je suis Nicolas Tori, poste de train de l'Université Nantes au laboratoire de mathématiques Jean Leray. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème de, de choix du de siège pendant un voyage en train. Donc, Dans ces, voyages, dans, dans ces problèmes, on imagine d'être réveillé tardivement le jour du départ, être arrivé au dernier moment à la gare, être le dernier, être monté dans les trains. Donc, une fois qu'on est monté dans le train, on va voir si notre place est libre pour pouvoir nous asseoir et passer un agréable voyage. Donc, la chose qu'on aimerait bien savoir, c'est la probabilité avec laquelle on peut espérer de trouver la, notre, de trouver la, la place libre. Donc, euh, la chose qu'on va faire, c'est calculer cette probabilité ici dans un cas assez simple. Et le cas, c'est le suivant. Alors, on peut imaginer que tous les voyageurs rentrent à la fois dans la voiture, le premier voyageur ne regarde pas sa place et il va choisir de manière aléatoire une place, c'est-à-dire il va choisir de manière uniforme une place pendant les 40 places disponibles dans la voiture, Admettons qu'il choisit la place 22. Puis le deuxième voyageur rentre dans la voiture et va regarder d'abord si sa place elle, est libre, et comme non, elle est occupée, il va choisir aléatoirement, donc uniformément, parmi toutes les places qui sont encore libres, une autre place où s'asseoir. Disons la place 30. Puis, donc le troisième voyageur il va voir si sa place est libre, donc comme elle est libre, il va prendre place, il va, il va le couper, il va s'asseoir à la place 21. Et même chose pour le voyageur 4, sa place est libre, donc il va s'asseoir à la place 38, et le voyageur 5. Comme la, sa place était prise par le voyageur 2, il va choisir une autre place, par exemple la place 8. L'hypothèse qu'on va faire, c'est qu'il y a 40 voyageurs, donc la voiture est pleine. Et nous, on a les 40e voyageurs, comme on arrivait par dernier. Et la chose qu'on va savoir, c'est la probabilité de trouver notre place libre. La chose qu'on va montrer, c'est que la probabilité, elle ne dépend pas du nombre de voyageurs, elle sera toujours égale à 1,5. Comment on va faire ça Bien, on va reformuler le problème de manière équivalente qui nous permet de pouvoir calculer cette probabilité. Donc, la première reformulation, c'est supposer que chaque le voyageur 1 à la place 1, le voyageur 2 à la place 2, le voyageur p en général à la place p. Donc nous, nous on a la place 40. Donc le premier voyageur rentre dans la voiture et comme tout à l'heure, il va choisir uniformément en place dans la voiture. Disons la place 5. Comme ça, les voyageurs 2, 3 et 4 vont prendre place la place 2, 3 et 4 respectivement et puis quand c'est le tour du voyageur 5, le voyageur 5 voit que sa place se couper et donc on peut imaginer maintenant que le voyageur 1, il est gentil et il s'élève et il laisse sa place au voyageur 5. Dans ce rang, le voyageur 1 qui sera encore lui à bouger pour chercher notre place aléatoirement dans le train. Disons qu'il va choisir le Donc à ce moment-là, on aura 18 passagers qui vont monter dans le train. Et quand sera le tour du voyageur 19, à ce moment-là, le voyageur 1 il se doit lever et chercher notre place parmi les places qui sont encore disponibles. Donc on peut voir que le voyageur 1 continuera à bouger jusqu'au moment qu'il s'assoit soit dans la place 1, soit dans la place 40. Et comme il va choisir, manière aléatoirement, va choisir en manière uniforme sa place, il y aura une probabilité 1,5 demi de choisir la place 1 et une probabilité 1,5 demi de choisir la place 40. Et donc nous, quand on entre dans le train, on aura une probabilité en demi d'avoir de de notre place. libre. Le problème peut être généralisé. On peut supposer que ce n'est pas seulement le premier voyageur qui va choisir aléatoirement sa place, mais ce sont les premiers cas voyageurs qui vont choisir aléatoirement leur place. Et dans ces cas-là, on peut voir que la probabilité de trouver une place libre c'est encore une fois la probabilité qui dépend seulement du nombre de voyageurs et c'est égal à un sur cas.